Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger une ISO de la dernière version de Windows 10 depuis votre navigateur. La première chose que vous aurez à faire sera d'ouvrir votre navigateur. Une fois dans votre navigateur, recherchez Windows 10 ISO et rendez-vous sur la page de Microsoft qui dit télécharger une image disque Windows 10 entre parenthèses fichier ISO. Une fois sur la page de téléchargement de Microsoft, vous voyez que vous n'avez pas d'options pour télécharger directement l'ISO, mais des options pour télécharger des outils qui vont télécharger l'ISO. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Pour accéder à la page de téléchargement des images ISO, commencez par ouvrir l'outil de développement du navigateur, aussi appelé « Inspecteur de page ». Il se trouve dans les trois petits points en haut à droite, « Plus d'outils »,« Outils de développement ». Il existe aussi deux raccourcis clavier pour y accéder, ctrl MASH i et F12. Une fois dans l'outil de développement, l'inspecteur de page, cliquez sur le bouton en haut à gauche qui indique Toggle Device Toolbar. Une fois que vous avez cliqué dessus, sélectionnez l'appareil iPad. Ça devrait marcher avec d'autres appareils, mais je sais qu'avec iPad ça marche. Vous pouvez ensuite recharger la page de téléchargement de Windows 10. Une fois cette page chargée, vous pouvez quitter le mode d'affichage pour des appareils mobiles. Et ne rechargez pas la page à ce moment-là, puisque ça vous permet d'accéder au téléchargement des images ISO. Une fois cette page rechargée, vous pouvez voir que vous avez l'option pour télécharger une image ISO à la place d'outils pour télécharger l'image ISO. Sélectionnez l'édition de Windows 10 qui vous intéresse et choisissez la langue. Enfin, choisissez entre l'édition 32 bits si vous souhaitez installer Windows 10 sur des ordinateurs d'avant 2009 ou 64 bits si vous savez que c'est un ordinateur récent. Personnellement, je recommande la version 64 bits de Windows 10. Une fois que vous avez choisi entre 32 bits et 64 bits, vous cliquez simplement sur Enregistrer et l'ISO commencera à se télécharger. Une fois que vous avez chargé l'image ISO de Windows 10, il ne vous reste plus qu'à utiliser un outil pour créer une clé USB bootable. A ma connaissance, vous pouvez le faire avec Ventoy ou Etcher. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager aux personnes qui souhaitent télécharger une ISO de Windows 10. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player. Salut